Salut Youtube c'est Yo mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude parce que tout simplement cette vidéo n'est pas écrite Alors la vidéo sera un petit peu plus courte que d'habitude et elle ne parle pas vraiment de cinéma En fait dans cette vidéo je vous annonce que je me lance sur TikTok Et oui j'ai fait un compte TikTok et en fait ça a plutôt bien marché j'ai fait quasiment euh, 25-30 000 vues en à peine deux jours je suis vraiment trop content des résultats que la vidéo a fait, je m'attendais à tout sauf à ça. Et franchement, je sais même pas comment vous remercier tous les gens qui sont arrivés grâce à TikTok. Merci beaucoup à vous, merci de vous être abonnés, on est passé de 480 à 560 abonnés en à peine deux jours sur YouTube. Et c'est génial Donc voilà, je fais juste cette petite vidéo pour vous dire que je vais faire des vidéos TikTok. Je pense faire des concepts dans lesquels je parle de cinéma, je sais pas encore quoi, et on verra. Je pense aussi faire des petits concepts dans lesquels je fais participer les abonnés à la réalisation de petits courts-métrages. Je pense que ça peut être une super idée. Voilà, merci à tous de m'écouter et d'être encore là après toutes ces années sur YouTube. C'est vraiment super cool de votre part. Cette vidéo sera sûrement supprimée dans peu de temps. Je la mets là simplement pour vous annoncer que je fais un compte TikTok et que le compte TikTok sera dans la description. Merci à tous les abonnés, merci à tous les gens qui regardent cette vidéo et qui la likent. N'oubliez surtout pas de la liker, de la partager et de laisser peut-être même un petit commentaire. Et surtout, encore plus important, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Merci à tous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. A plus. On se retrouve bientôt. Ciao